Salut tout le monde, on se pour une nouvelle vidéo sur euh, Héros et Généraux. Nous allons partir à l'assaut. Nous sommes en bataille de guerre avec la feuille d'automne. Oui, je pense que la défense va se faire sur B4 dans la mesure où la ligne C est juste à côté et que elle nous facilite quand même grandement la tâche. Je sais pas exactement comment ça va se faire Peut-être B3 hein, si on arrive à tenir jusque là-bas D'ailleurs je vais aller direct à B3 moi Je vais pas perdre de temps D'ailleurs il y a plein d'alliés qui sont allés direct à B3 Et qui n'ont pas perdu de temps C'est appréciable D'ailleurs je pourrais m'arrêter un peu avant mais ah, D'ailleurs ouais probablement qu'on va s'arrêter un peu avant S'il y a du monde Alors j'en ai vu un hein, là-bas Touché a un dans le truc là maintenant ah c'est des bots ça c'est quoi Comment ça se fait qu'il soit super nul enfin il... enfin il a l'air super nul Oh 3-8 ouais ouais c'est à cause du camion à mon avis Camion mort Y'a un mec sur le toit Hop touché Il me reste 4 balles Pas mal Juste peur qu'il se fasse tuer par le mec sur le côté Apparemment y'a personne ok Euh okay, c'est un truc manuel mince c'est pas ce que je voulais je vais plutôt un truc automatiquement ouais. Nickel 4-4 Les sources 4-3 On est bon On perd B4 pendant ce temps là Faut qu'on gagne plus vite Aïe ouais Aïe je crois qu'on va perdre B4 Avant Hop. Le truc c'est que le spawn de B4 Il est vachement loin Oh comment ça l'actualisation du réseau c'est une blague j'espère Oh non misère Là, je vois l'autre bien se déplacer. Euh, il peut pas mettre des ordres, euh, Zigacovac. Ah, si, il a mis l'ordre d'attaquer. Ah, ça se trouve on va tenir. Lui, je sais pas où il est, mais pas au bon endroit. Peut-être qu'il snipe. Non, on sait pas. Hein. Ça se trouve il est très utile. Il a fait rien du tout. Bon, je retire ce que j'ai dit. Il est probablement pas très utile endommagé, je m'attendais pas tellement à le toucher ah ah 2-2 on va rester caché par là il y avait une voiture 4-2 faut juste que pour moi il n'y ait pas un mec qui se pointe de derrière moi voilà le mec à la voiture il y avait un PPSH What Il y avait un mec Ah je te soigne Il y a un mec là-haut probablement Oh On l'avait passé tous les deux Il est mort. En voilà un nouveau. Réalement efficace ce PPSH. Moi je dis on les a bien rect. Alors, en principe on va pas craquer la voiture. Oh Aïe, ah, yeah, ouais. Ils sont trois. ouais, bon. Euh, on y retourne. Par quel moyen Je ne sais pas. On va prendre la voiture du mec. Hop. En vrai, il y a moyen de passer... Euh... Le, le chemin le plus court, c'est quand même de prendre le spawn de B4. Mais... C'est pas le plus facile. À moins qu'on soit un oiseau, bien sûr. Ah, ils ont prévu que les APC ennemis, à mon avis, passeraient par ce point-là pour aller à haut. Il ne veut pas monter visiblement. Bon, dans le, les combats de points, mon personnage Feuille d'automne n'est pas particulièrement adapté, à mon avis. C'est pas tellement un souci. Oh, ça grouille. Touché. J'ai juste trollé, c'est dommage ça. Il y a des gens par là dans le bois. Ah, oh, trop tard. Hop, salut toi. Le voiture qui vient d'arriver, on va rester planqué. J'ai l'impression, hop là, et oui, il a cru qu'il passerait. Ah, il y a des mecs qui sont en train d'arriver. Hop, toi t'es mort. Bah, défendez, défendez. Ah hein. oh non, il a survécu. Bon c'est pas grave le voilà mort et maintenant on a un spawn juste à côté Je pense que je vais retourner dans la forêt Je me suis rendu compte que ce personnage coûtait quand même vachement cher euh, si je tirais beaucoup de balles Ce qui est dommage mais en même temps je vais pas me priver d'un soldat qui one shot euh, sans bonne raison Et puis si je reprends mon arme déjà perdue je payerai pas les balles de toute façon donc... Euh... <rire> J'ai eu le temps de le ping avant de le tuer Je voulais être sûr de l'avoir, je me disais qu'il allait probablement s'arrêter Ok est simplement un type dans la forêt Par là ouais Ah il a l'air tout mort Il y a des gens là-bas Ah j'en ai revu un Waouh je suis quand même rudement efficace Moi je dis là, Qui part, passe là-bas Voilà. Cachons-nous un peu C'est quoi cette histoire de C2 Ils ont ouvert la ligne C'était la ligne qu'on contrôlait et ils l'ont ouverte Autrement dit ça veut dire que Ah mince je fais des bêtises moi Hop, Je voulais juste voir le F2 Voilà Ouais c'est ça on a perdu On est encerclé maintenant Hop là Redoutable Lily est là Hydrolien plus exactement Il y en a qui a tenté de passer Je pense qu'il est crevé C'est vous messieurs s'il vous plaît Aïe, trop tard je me doutais qu'il y avait des gens par là. Je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. Euh, ce pas un souci. On va continuer. Si jamais il y a une équipe d'alliés. Peut-être un seul allié, ça suffit. Oh, pardon. Si vous m'attendez, je veux bien monter. S'il si y a un seul allié qui arrive à prendre C1. Je crois que c'est ce qu'il ce qu est en train de faire. Ça nous permettrait de close la ligne. Et du coup, nous, quand on prendra B1. En supposant qu'on prenne B1. Évidemment. On n'aura plus à se à s'occuper d'une nouvelle ligne venant d'apparaître. Alors, APC mort. Ouais, ils ont des APC et tout, et ils sont quand même en train de se faire flinguer. On a quelques éclaireurs, je pense pas qu'on les utilise beaucoup. Si, j'ai vu des éclaireurs tout à l'heure. Alors, sur ce point-là, j'ai déjà réussi à bien défendre, en mettant à peu près au... À la limite où, où, où on voit juste la tête À cause de l'espèce de pente C'était très facile de tuer tous les soldats ennemis Avec euh, ce fantassin justement Ah oui bah oui mais non mais je veux pas que je participe à la victoire C'est clos euh, c'est un Non pas encore On va aller pousser Au cas où Ouais ça a l'air euh... Ça a l'air difficile Juste, je veux pas t'écrabouiller, petit vélo. Un type dans la maison, au moins. Il deux, et l'autre est là-bas. Yeah On a capturé les deux points à la fin. Ils ont pas eu le temps de se réapatrier, quoi que ce soit. Et bam, voilà les armées qui sont en déroute. Je sais pas où on est sur la carte, mais... Oh, d'accord, il y a une armée qui a réussi à se glisser du côté criméen, alors que tout le reste est rouge. Eh ben on aura fait un bon boulot